abusé sur l'explosion Attends, attends. Hop Voilà C'est ici C'est ici, c'est ici Non regarde Oula, là, ouais là Oui c'est ça qui l'ouvre en vidéo là, Oui c'est ça, c'est ça, il faut qu'on les prenne. Ok. Attends, c'est peut-être défaut. Comment tu sais c'est des défaut Bah je sais pas, faut qu'on ouvre un pour vérifier. Ok, on va l'ouvrir. Ok, on filme. Pourquoi Bah si on sort une dinguerie. Ah ouais c'est vrai. On va filmer ça. On filme. Il y a déjà la caméra en plus. Parfait. Là tu vois ils font ouais. comme ça et après bah, ils ouvrent bah, euh... cité ouais, ouais, ouais, moi j'ai vu euh, tous les grands youtubeurs j'ai vu euh, euh, petit caniche j'ai vu le euh, ouf, ouf le, gien. le chien il pète voix. et, Sénior, et le, ça réveille que tu si si Con convocation, des convocation ténébreuse Ah oui tu t'es connu vachement hein, Ouais ouais euh, parade de poupées ça c'est pour les poupées pas des dames, Oracle du soleil Poupée euh, truquée un petit d'un petit ouais. Euh... Poupée, euh, Truquée, bébé de terreur. Mmh. Ouais, bah... Bon, y'a pas eu de dinguerie, mais c'est des vrais, c'est des... c'est c'est, des vrais. T'as entendu Oui. Putain, viens, se casse, vite. Attends, merde, on a pas pris le temps, on a pas le temps.